à Minasan et bienvenue dans votre tout premier numéro d'M2L no Sekai. Il y a quelques temps, je vous ai fait part d'une nouvelle émission. Et eh bien, la voici, la voilà. C'est M2L no Sekai, le monde de mémoire de légende. Une émission qui aura pour but de vous faire partager toute ma passion du jeu vidéo, y compris de sa culture nippone. Et pour bien démarrer ce premier numéro, on va aller voir un coup le jeu vidéo, à ce que cela puisse paraître, ne se joue pas que chez soi ou chez des potes. Ça se fait de plus en plus souvent dans des bar gaming. Mais aujourd'hui, je vous emmène dans le 5 e arrondissement de Paris vous présenter l'Extra Life Café. Un espace où vous pourrez accéder à sa salle d'arcade ou à sa mangatech contenant plus de 6000 livres. Approchez, petits et grands, je vous y emmène. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Extra Life Café, je vous présente Gislin. Bonjour. Responsable de l'estrade Café, parce que son frère qui est au comptoir, euh, Grégory, ils ont monté ensemble l'estrade Café. Comment est né ce café au final Comment est né ce café bah Écoute, en fait, nous, on avait une grosse collection de jeux et de mangas, et euh, on est parti en voyage au Japon. Au Japon, on a découvert ce qui euh, le manga café, le manga qui ça. Donc, on est revenu en France, on a vu que ça existait déjà, et on s'est dit, bah, ça a été le déclic. qui nous a dit, bah, on ouvre un endroit euh, un peu similaire, un peu identique à ce qu'on a vu au Japon. Et comme tu dis, le bar gaming, c'est très à la mode. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et les autres Je ne considère pas vraiment comme un bar Gaming, parce que le bar gaming pour moi ça implique ça. déjà ouais, l'alcool et ici bah, je me considère plus comme une salle de casual gaming on est plus euh, assis pépère euh, dans des petits non, non, non, fauteuils machin sur les bornes d'arcade on joue en dédicité on a des crédits limités on est là plus dans la découverte et la facilité ouais, bah, je te laisse visiter allez on y va ouais. comment ça Parce que la découpe vachement certainement un... ça rappelle vachement super potato, un magasin connu du Retro gaming, mais quoi, Qui a fait la déco parce que c'est la vachement ça euh... Alors ouais, ça c'est moi et mes soeurs, toute la partie euh, Mario, on, on s'est mis à quatre pattes, euh, sans mauvais jeu de mots, et puis on était là, alors on a tout fait au crayon, au posca, à la peinture, on a tout fait à la main. Par contre euh, tout ce qui est euh, en face, tout of trail, on est sorti un jour, on a pas des petits graphique, on a besoin d'un petit grave de quelque chose et. Euh, voilà. Et ça voilà. c'est fait. fait aussi euh, en peinture En peinture, à la main, euh, comme euh, tu avais une poêle géante et que tu avais ce qui passe. Donc là du coup on entre du côté euh, Arcade, Arcade Retroget Alors il fait assez lourd quand même, il fait un petit peu chaud chez nous mmh. Ça c'est qu'on n'a pas eu l'autorisation de mettre la clean malheureusement C'est pour ça qu'on tourne beaucoup avec des ventilateurs mais... Ça, ça aide un petit peu mais pas suffisamment. Comment ça fonctionne pour jouer Alors pour jouer, bah, une fois que tu descends les escaliers pour nous prendre, nous fais les gens autant qu'ils passent. Pour une heure, on moins 4 euros par personne, t'as une heure pour jouer tranquillement euh, bah, aux jeux qui sont là. Ce qui se passe sur la partie rétro gaming, on change les jeux à la demande, c'est-à-dire que euh, dans la vitrine de jeux qu'on a, bah, si euh, quelqu'un est intéressé par un jeu, on a les clés, on lui change. Et euh, sur toute la partie arcade, tout est en free to play, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent pour jouer, il n'y a pas besoin de mettre de pièces. On fait déjà payer autant, mais euh, pas la partie. Pour la partie rétro, on a voulu s'inspirer un petit peu d'une chambre. C'est-à-dire qu'on voulait un truc un peu confiné, un peu rétro. On s'est aussi un peu inspiré de tout ce qui est youtubeur, C'est-à-dire que souvent les youtubeurs, quand ils parlent de vieux jeux, ils sont souvent dans une chambre avec des canapés, des petites, euh, des petites vitrines avec des petits objets sympas. Donc là, c'était un peu l'idée qu'on voulait, euh, qu voulait mettre pour la partie rétro gaming. Maintenant, tu regardes un peu la partie arcane, en fait, quand tu tournes un petit peu par là. Là on a voulu plus un côté industriel, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a l'apporté pour tout ce qui est euh, briques, tout ce qui est tuyaux colorés, ce genre de choses. Là tu un peu se rappeler voilà, le côté industriel, bande d'arcade, vieille salle d'arcade des années 80-90. Et quand tu regardes au niveau de la DDR, en fait, là on s'est inspiré plus ambiance boîte de nuit c'est sombre et donc là c'était l'idée de faire une ambiance un peu moins Je crois qu'il y a des belles, belles collections, là c'est le thème Pokémon, c'est pourquoi c'est pour le fun ou c'est pour. Alors, Alors t'as as, as la raison dans ta question, c'est-à-dire qu'on a eu euh, une exposition sur Zelda parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous euh, on essaye de promouvoir des, des jeunes artistes, tout ça, et il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a lancé une campagne Ulule en fait pour créer un guidebook sur Zelda. Et suite à ça, donc, il, est venu ça faire... il est venu faire sa soirée d'ouverture ici, on a fait une thématique Zelda, donc on a eu une mini-expo Zelda. Et là, pour les 20 ans de Pokémon, eh ben, on a fait une mini-expo Pokémon. Est-ce que vous avez fait appel à Kickstarter ou Lul pour créer l'Extra Life Café Nous, non, on y a pensé. On a beaucoup eu peur sur le fait que les gens ne nous suivent pas forcément, parce qu'il y a des campagnes qui se lancent et qui réussissent, et il y a des campagnes qui ne réussissent pas. On a préféré s'abstenir et euh, bah, travailler, euh, redoubler d'efforts pour pouvoir mettre des sous de côté et euh, bah voilà, tout faire de manière assez autonome. Encore. Il y a une pièce que tu voudrais nous montrer Merci, La pièce manga. Une pièce manga Alors est-ce qu'il faut est pas faire clair. pas trop de bruit Comment ça on va se va faire passer Faire pas trop de bruit, exceptionnellement on va pouvoir discuter un petit peu mais derrière cette porte on peut fermer ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la tranquillité et qui ferment cette porte pour être tranquille parce qu'on a une partie bibliothèque spécialisée manga et il y a des gens que ça dérange pas forcément. On sait que le jeu vidéo fait un peu de bruit donc on a la possibilité de fermer cette porte. On va vous montrer ce qui se passe. On va parler peut-être un petit peu moins fort, mais on va vous montrer ce qui se passe. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, en fait, on a vraiment voulu jouer sur des décors, sur euh, un peu d'immersion. Ce qui nous faisait un petit peu peur ici, c'est de se retrouver en sous-sol. Et il euh, a des gens qui euh, sont un peu trop qui ont un peu du mal à voilà, passer du temps enfermé. Donc l'idée c'est vraiment de faire des univers pour se retrouver un petit peu ailleurs. C'était euh, vraiment l'idée, comme on a vu pour le jeu vidéo, on a fait pareil pour la salle manga, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un, un petit intérieur japonais ici pour avoir bah, des assises un peu plus atypiques. Et pour retrouver le ton notamment. Le manga, pour voilà. sûr, hein, tout, ce qui est, bah, tout ce qui est jeu vidéo, mais là principalement manga, c'est vrai que on voulait vraiment des touches qui rappellent le Japon. Donc, petit cerisier. Donc, en le, sur... le cerisier est un faux, je suppose. Alors. C'est plutôt pas mal. Donc, oui et non. Le tapin est vrai. Mais ah, les fleurs sont fausses donc c'était l'idée de dire même en étant à l'intérieur voilà bon, un petit côté qui donne un peu sur l'extérieur et ça permet justement de se sentir un peu moins enfermé c'est vraiment l'idée de, de ce petit fond c'est pour faire quoi, suite il y a pas de moyen qu'il est au japon mais qui est toujours sur paris c'est ça un peu <rire> en cadrant bien faire une photo <rire> et voilà c'est ça au japon j'ai vu <rire> les cerisiers en fleurs mais ça c'est un peu aussi l'idée parce que ouais. euh, comme je te disais tout à l'heure donc suite à notre voyage au japon j'ai raté la floraison des, des cerisiers. Quand est-ce que tu es allé au Japon alors, Ça m'intéresse parce que moi j'y suis jamais encore allé euh, en le privé mais comment c'est là-bas c'est génial. Euh, alors le, le, le, le Japon c'est euh, je crois le seul pays qui m'a marqué autant puisque j'ai voyagé quand même pas mal mais je peux te parler du, du Japon comme si c'était hier alors que j'ai fait d'autres voyages qui m'ont un peu moins marqué qui étaient pourtant intéressants. Et le Japon c'est vraiment... Bon, quand on s'intéresse à cette culture, voilà, c'est vraiment très marquant, tu t'imprègnes vraiment de, euh, du Japon une fois que tu y vas donc euh, c'est un, un voyage à faire une fois dans sa vie quand on s'intéresse à, à cette culture et je t'invite vraiment à, à tout faire pour t'y rendre. C'est cette partie de Metal Second va se quitter. merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça vous coûte absolument rien. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un tout prochain numéro de MZL No Sekai. Sayonara Tomodashi